Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait, pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine euh, Le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique qui est très mauvais, et un bilan social qui est encore pire. Ce 600 milliards de dettes, on l'a constitué tous ensemble pour protéger ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame Le Pen, alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle. On a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4 Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Ils seront contents. Bon. De non, mais, Madame, non, qu'on les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Un... Ils seront contents C'est pas Gérard Majac ce soir, Madame Le Pen. Il cherche du... Arrêtez, arrêtez ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. Mais la vie de nos commerçants, de nos artisans. C'est ça, la dette Covid. Vous avez voté contre. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est qu'en réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous, aurez, vous aurez attendu les crises. C'est-à-dire qu'il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Euh, il a fallu euh, le, la crise sanitaire pour s'apercevoir que euh, le personnel soignant était dans une souffrance absolument inouïe euh, depuis des années. Vous n'avez pas fait preuve d'ailleurs de beaucoup d'empathie à son égard, parce que quand vous avez... Euh, licencier 15 000 soignants, 15 000 soignants sans salaire euh, du jour au lendemain parce que euh, vous refusiez qu'ils puissent se tester avant de venir travailler et que vous vouliez à tout prix euh, qu'ils soient vaccinés, euh, ce n'était pas bien euh, de, de faire ça. Je les réintégrerai en ce qui me concerne et je leur restituerai d'ailleurs les salaires dont ils ont été euh, privés. Moi, je considère que là, on, a... on est sur...